Bonjour, bonsoir. Si je veux dire, je salue tous ceux qui ont profité, n'est-ce pas, de mes travaux occultes de richesse, de d'argent, de retour d'affection et tout. Ceux qui ne, ne, ne, ne, ne m'ont pas encore contacté, ceux qui n'ont pas encore profité de mes, de, mes, de mes travaux, je vous salue. Et surtout, si tous ceux qui auront la chance, n'est-ce pas, de tomber sur cette vidéo. Je vous salue tous. Et vous savez, j'ai posté beaucoup de vidéos en ce qui concerne la multiplication, le portefeuille, la valise. Et les produits pour avoir un pénis, tout. Surtout d'affection, mes témoignages et tout et tout. Mais si ces derniers temps, je n'arrive pas à faire de vidéos, c'est parce que je n'ai pas de temps. Parce que... C'est le temps qu'il faut avoir, n'est-ce pas, pour faire une vidéo. Et aussi pour afficher les ancêtres, ça demande beaucoup de sacrifices. C'est ce que vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo de multiplication d'argent toujours. Surtout les Européens qui me contactent, ceux qui utilisent l'euro. Ils me disent que quand, depuis que j'ai fait une vidéo en euros, que je n'ai plus jamais fait de vidéo en euro. Donc de là, j'ai décidé, n'est-ce pas, de vous faire une vidéo en euros. Ça a produit l'euro de chez vous. Donc, voilà le porte-monnaie. Est-ce que vous voyez Regardez l'intérieur, hein? il n'y a rien dedans, comme d'habitude. Ceux qui me font confiance, ils, ils savent bien de quoi. Et je parle. Moi, je fais mon travail sans conséquence. D'accord Ça n'a rien. Parce que c'est un don qu'il faut partager. D'accord Voilà. Donc, euh, si je vous envoie de l'argent pour la multiplication, si vous avez quelque chose à me donner, vous m'envoyez. Ça ne me gêne pas. Je reçois beaucoup de dons aussi de beaucoup de personnes. Mes téléphones, c'est des dons que j'ai reçus. Mes voix, mes véhicules, c'est des dons que j'ai reçus. D'accord Voilà. Donc, voilà le porte-monnaie. Il n'y a rien dedans. Voilà. Donc, les incantations, comme vous savez, je ne les prononce pas en haute voire Même les banques, d'où l'argent banque va provenir en France, là-bas, parce que je vais cibler les ancêtres sur la France. J'ai déjà mis les noms des banques en tête, que je vais appeler, vont aller là-bas pour me prendre l'argent même. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de prononcer les incantations à l'heure. Donc, je vous dis, la multiplication d'argent, ce n'est pas quelque chose qui dit deux heures de temps. J'ai dit souvent deux heures de temps aux gens parce que je n'ai pas le temps. Parce que Dieu sait que dans les deux heures de temps, ils seront satisfaits. C'est pourquoi je dis deux heures de temps. Sinon, au plus dix minutes, vous allez dire à votre agent, parce que c'est quelque chose de spirituel. D'accord qui, qui parle de spiritualité parle de toutes tout choses à l'œil nul, qu'on ne peut pas voir. D'accord Donc, c'est quelque chose qui est très très rapide. Voilà. Donc, déjà, je vais le demander. Si c'est déjà bon Si c'est déjà bon Non, ce n'est pas encore bon. Juste parce que je n'ai pas fermé le portefeuille. <rire> C'est que comme ça, il faut respecter les choses. Il ne faut pas dribbler, il faut pas sauter les étapes. Juste parce que je pas fermé le portefeuille. Donc c'est fait. Maintenant, ce que vous voyez. Les ne mangent jamais. Voilà. Donc je vais ouvrir pour voir l'argent. <rire> voilà. Est-ce que vous voyez bien Des billets de 500 euros. On va pas pouvoir tout compter. Donc vous allez essayer de, de compter avec moi. Donc des billets de 500 euros. Si vous voyez. de 700 euros, hein, ce que vous voyez Les Européens, vous connaissez votre billet, hein. voilà, donc c'est votre argent. C'est votre argent, de votre pays. Est-ce que vous voyez Voilà. C'est ici le Grand Bet -kening. Je suis au plus 229, 64, 96, 27. Il y a des saloupas, des imbéciles qui volent nos vidéos et nos mmh. postes. Je vais vous dire, mais vous aurez pour vous, on va vous traquer tous. Ça, c'est très clair et net. Merci.